Un la... craque cuisiné devant vous mm -hmm. Vos curcumés bio On met bah, du soleil dans vos assiettes et avoir la bouchon. Bonjour Voilà Bonjour monsieur, je oui, avez aussi des pommes de terre. Allez ça monsieur hein Combien oui. j'en mets mais... Six crèmes, c'est parti. C'est parti mon kiki Vous pouvez venir boire un café chez moi. Et puis je verrai la garantière pour quand je vais aller m'installer après. vais J'irai en directement. On est en 16 oui. mais bon. Verts, ça. On oui. est juste Merci. à côté, on oui. voilà. est, Hola, non, bon. est voilà. Allez, c'est parti ce trot là. Voilà, pardon. Je est tous les éléments. Il est Je vais vous prendre la baguette du palais, ça m'a ah l'air pas, pas mal. Pas ah pas, pas, pas D'accord, parfait.